J'attends deux petites secondes, deux petites minutes. Oui, ça y est, les participants arrivent, nous sommes à 15, 16 participants, ça démarre. Il oui, 57, hein, Cécile. Oui, oui. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui commencent à nous rejoindre. Juste si une ou deux personnes peuvent nous indiquer s'ils si m'entendent bien. Comme ça, ça nous rassurera pour le côté son. Je vois que Charline va être la première à dégainer. Vous nous entendez très bien. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre réactivité. Et nous commencerons à 11h, donc le temps de, que les autres participants puissent nous rejoindre au maximum. Merci pour votre patience. Merci à Gaëlle et merci à Faustine pour la réponse sur le son. Ça rentre, ça rentre. Pour les, pour les intervenants, n'oubliez pas de, de, de couper éventuellement votre micro euh, si vous n'intervenez pas pour éviter les, mmh, les problèmes avec, comme nous sommes plusieurs. Moi, je vais couper le mien après. Hein. Bonjour Aline, merci, bienvenue. Voilà. Il est 11h donc, euh, merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié aux métiers euh, en pension et aux solutions en formation. Euh, ravie d'être avec vous. Je, je suis Cécile Chattard, euh, responsable formation du métier, euh, responsable formation direction formation du groupe APAV et euh, pendant que les derniers participants nous rejoignent euh, et vous êtes assez nombreux, euh, nous avons euh, parmi nous des responsables formation, des responsables ressources humaines, des dirigeants d'entreprise, des responsables recrutement issus de différents secteurs d'activité et avant de démarrer quelques mots euh, avant de débuter sur le volet pratique et sur le déroulement de cette présentation. Pour échanger ensemble, vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui est accessible à droite de votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions et à la fin de la présentation ou sinon au fil de l'eau euh, en fonction des, des opportunités. Un replay vous sera communiqué après la présentation et nous prendrons un temps euh, pour répondre à vos interrogations et à vos demandes précision au fur et à mesure et si le temps ne nous permet pas de répondre à toutes les demandes et eh bien en direct nous y répondrons par mail par la suite. Tout au long de cette présentation vous aurez accès au menu sondage. Nous vous solliciterons pour quelques mini sondages à travers quelques questions fermées et je vous invite à vous y prêter, vous prêter à l'exercice et je vous en remercie d'avance. À l'issue de ce webinaire, je le rappelle, vous recevrez le replay par email. J'ai le plaisir euh, d'accueillir aujourd'hui pour cet événement euh, avec ma co-animatrice Christelle Barrel, directrice euh, du développement euh, de, du centre de formation CAMAS, nos deux témoins. Merci. Hélène Paternostre. Hélène Paternos, responsable formation région Sud pour le groupe Manpower. Bonjour à tous. Et euh, Eric Martinez, responsable ressources humaines des laboratoires Pierre Fabre pour le site d'Avene situé dans l'Hérault. Bonjour à tous. Alors, nous vous souhaitons, nous souhaitons que ce, que ce, ce webinaire soit euh, interactif le plus possible, grâce à vos questions. Et je vous propose donc d'enchaîner sur le programme que nous avons préparé pour ce, ce webinaire sur les métiers en tension. Donc, le, la, la, on a pensé qu'il était important déjà de, de, de replacer un peu le contexte et les enjeux qui nous, sur lesquels vous vous nous trouvons. Euh, dans le cadre de ces, de ces difficultés de recrutement. Nous vous proposons également de faire un état des lieux sur les métiers en tension et euh, proposerons ensuite un témoignage donc de Hélène et, et ma paternose Eric Martinez sur les facteurs de tension et les, le développement des compétences comme levier clé de fidélisation des talents. Ensuite, Christelle nous accompagnera sur une présentation de quelques dispositifs de financement qui sont des leviers également euh, en lien avec ces, des solutions aux métiers en tension. Et euh, à la fin de cette présentation, nous pourrons échanger et euh, répondre à vos questions. questions. Alors, dans le cas du contexte, le contexte, en fait, euh, aujourd'hui, on se trouve dans un contexte avec une, une économie euh, et, euh, qui, qui évolue, qui se transforme, et avec des entreprises qui se trouvent en, en grande difficulté, notamment euh, en recrutement, avec une difficulté de retrouver, des, de, de recruter des nouveaux talents, parce que bah, il y a eu un gros changement post-Covid, hein, des salariés qui changent de, de métier, qui entament de nouvelles démarches de, de reconversion et puis aussi euh, une évolution en termes de, de, de ces métiers où on demande de plus en plus euh, d'avoir euh, une expertise ou des, des qualifications dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'aéronautique et de la logistique. On se retrouve aussi confronté aujourd'hui à de nombreux départs en retraite avec un déficit de compétences et aussi euh, peu d'attractivité sur des métiers euh, ben, qui sont dans l'industrie ou la logistique, qui sont mal connus. Et aussi post-Covid, hein, une vraie évolution euh, aussi des mentalités entre euh, l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Euh, et les entreprises donc, euh, vont devoir aussi euh, accompagner ce changement. Ce qu'on constate également, c'est que de plus en plus, les entreprises, notamment industrielles, ont besoin bah, de personnel qualifié parce que bah, des équipements de plus en plus automatisés et euh, avec des robotisations, avec aussi des, des équipements, euh, avec des robots collaboratifs qui nécessitent du coup d'avoir des compétences et euh, une expertise sur certains métiers. Et puis, une autre façon de consommer, aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand développement de l'achat en ligne, avec des plateformes logistiques qui se déploient un peu sur tous les territoires, ce qui fait qu'on ben, a un besoin de compétences sur certains métiers dans la logistique et le transport. Alors, quelques chiffres pour illustrer un peu cette situation. On atteint aujourd'hui depuis le taux de chômage le plus bas depuis 2008, hein, donc on a un taux de chômage de 7,2%. Ce qu'on constate également, c'est que 800 millions de d'emplois à pourvoir chaque année en France d'ici 2030. Ça, c'est une, une extraction de la Dares et euh, 368 000 postes non pourvus. Euh, Tous secteurs confondus euh, sont, sont, sont en attente. qu'on constate également, c'est que 5 des, des besoins de recrutement ne seraient pas pourvus par les jeunes débutants sur le marché du travail d'ici à l'horizon de 2030. Donc cette situation euh, nécessite du coup des enjeux qui sont assez forts pour tous les acteurs de l'emploi, que ce soit les entreprises, les branches professionnelles, les institutions euh, institutionnelles, les organismes de formation qui doivent du coup se réinventer, essayer d'attirer de nouveaux talents et de susciter euh, des, euh, des vocations, euh, se réinventer. Il y a un exemple euh, flagrant que vous, vous peut-être vous, vous rencontrerez, vous écouterez dans les prochaines euh, semaines. Euh, L'Opco i qui rassemble 24 branches professionnelles, euh, eh bien, euh, a lancé une grande campagne multimodale avec euh, multicanal pour faire connaître ces métiers et attirer euh, de, nouveau, de nouveaux talents. Euh, L'entreprise le, également, euh, nous devons nous adapter et aussi réfléchir peut-être à d'autres organisations, proposer des alternatives en termes d'organisation du temps de travail. On voit que la restauration, par exemple, eh bien euh, organise euh, son tra le travail euh, avec euh, moins de coupures, des, des journées euh, et, et, et, des, et des services qui se terminent un petit peu plus tôt, ou alors du temps de travail sur quatre jours. Voilà, il y a des, des, des pistes de réflexion qui sont en cours et peut-être qui vont faire euh, qu'on va devoir s'adapter un peu autrement. Innover, innover aussi, euh, bah, parce que de plus en plus on, on a besoin de, de recruter du, euh, bah, des personnels peut-être euh, avec un recrutement euh, sans CV, c'est-à-dire que recruter euh, en fonction des, des, des, des savoir-être, des motivations. On voit que par exemple des, des, groupes, des grands groupes comme Thales ou euh, comme euh, Accor eh ben, on organisait des, des sessions de recrutement euh, sans CV, voilà, avec euh, pour, pour vraiment avoir un volume euh, et, et, et peut-être recruter des talents qui n'étaient pas euh, diplômés sur les, les métiers qu'ils euh, qu souhaitaient. Euh, faire autrement, faire autrement, c'est aussi recruter ou former euh, ben, au cœur des territoires. Et puis aussi, pourquoi pas, aussi s'associer ou fédérer, euh, un groupe d'entreprises de, peut se rassemble et essaye par rapport à un bassin d'emploi, ben, de trouver des solutions, en tout cas d'apporter euh, effectivement euh, répondre aux problématiques d'employabilité sur son territoire. Voilà, On vous propose donc une première participation, si vous le voulez bien. Et à ce moment-là, on va vous demander de répondre effectivement plutôt dans l'onglet chat, d'abord, euh, et de nous dire, en fait, bah, dans vos secteurs, pour vous, quels sont vos, vos métiers et intentions, pour qu'on puisse avoir un petit, euh, un petit panel d'ensemble. Voilà, donc on vous laisse quelques secondes pour répondre dans l'onglet chat. <coughs> Alors... En couverture, allez-y, secteur BTP, échafauder, soudeur, technicien de maintenance, isoleur, mécanicien d'industrie, soudeur. Bon, on a beaucoup ouais. d'industrie aujourd'hui. On a beaucoup d'industrie, oui. <rire> Réceptionniste hôtelier, tiens, technicien d'usinage, voilà, parfait, bah, merci déjà à tous d'avoir joué le jeu. Effectivement, bah on va revenir justement sur certains. Caris oui, effectivement. Certains Entendu, merci beaucoup. Con... Effectivement, merci à vous. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a six, six familles professionnelles qui sont les plus en tension. Hein. On voit l'industrie, le, le BTP, la construction, euh, le Des services à la personne et la santé, l'hôtellerie et la restauration. Donc, euh, effectivement, là, euh, un métier en tension, c'est quand l'offre de recrutement est supérieure à la demande euh, de candidats. Et euh, c'est un phénomène qui se produit euh, bah, quand euh, les entreprises et les recruteurs peinent à trouver euh la personne idéale pour un poste précis. Donc, euh, dans l'industrie, aujourd'hui, on constate que la totalité euh, des métiers euh, concernés, euh, la totalité des métiers sont concernés, hein, que ce soit euh, euh, effectivement les, les régleurs, les opérateurs de production, euh, le tuyauteur. vous voyez, il y a un certain nombre de, de métiers qui sont mentionnés. Le bâtiment est également en pénurie, euh, avec des profils euh, plutôt euh, recherchés qui sont euh, qualifiés dans la rénovation énergétique. Euh, et c'est un c'est un secteur euh, d'activité euh, euh, le constat qui est fait qui porte plutôt sur l'intensité des embauches euh, à ce niveau-là. Voilà. Et euh, au niveau de la santé, on constate aussi qu'il manque euh, 240 000 personnes d'ici à 2024. Et euh, les métiers de, de, de la santé, eh bien, euh, euh, les personnes euh, s'orientent un peu plus vers euh, les métiers extra extra professionnels dans les métiers de la santé, tels que les aides à domicile ou euh, voilà plutôt que de rester, euh, euh, gérer, euh, vraiment euh, au niveau des, des métiers de, de hospitaliers. Euh, la logistique est également euh, un secteur euh, qui est très… Euh, et le transport. On voit qu'il manque effectivement beaucoup de, de conducteurs de bus ou alors euh, de, de préparateurs communs, de commandes, du conducteur, de livreurs. Euh, ça, c'est lié au développement aussi euh, de, de l'achat en ligne et, de, et des plateformes de logistique. Alors… Euh, on vous propose également, là, du coup, dans le cadre de notre sondage, de, de répondre à une petite question. Quelle problématique de recrutement rencontrez-vous aujourd'hui Quelques secondes encore, on voit que chacun, et vous voyez le résultat normalement en direct. On est presque d'ailleurs sur un classement qui n'était pas volontaire au départ. Merci à tous. Ben, je laisse à Cécile et à Christelle le soin de, de commenter peut-être le résultat. Oui, je Alors peux le commenter. Je, oui. je peux le commenter, oui, effectivement, euh, il manque du personnel. ça, euh, on, on le voit bien à travers ce que Cécile a, a donné comme, comme information. Mais euh, plus précisément, aujourd'hui, on recherche du personnel qui est qualifié et formé. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir aller chercher plus loin qu'avant euh, les, les candidats et changer notre façon de, de recruter, parce qu'on euh, ne trouvera pas la perle, perle rare et le mouton à cinq pattes, comme on voulait euh, chercher précédemment. Voilà. Donc, euh, ça va euh, nous faire réfléchir sur d'autres modes euh, de, de, de recrutement. Je te repasse la main. Merci beaucoup, Christelle. Donc là, effectivement, on va essayer de faire un focus, hein, donc donner la parole à Hélène Paternostre pour vous proposer de, de faire un focus sur la situation aussi dans le, le, le secteur du travail temporaire, qui est un secteur qui est effectivement euh, en recrutement et en accompagnement des entreprises euh, au quotidien. Donc euh, bah, Hélène, je vous laisse euh, la parole pour nous apporter votre témoignage euh, sur… Euh, Quelques mots sur les facteurs de tension que vous rencontrez en tout cas dans votre activité dans le cadre des recrutements. Merci de vous présenter. Eh bien, Cécile, alors bah déjà peut-être vous faire un point global de notre activité. Euh, on a formé en 2021 plus de 35 000 intérimaires. J'ai les chiffres qui sont arrivés de, de l'an dernier. On est déjà à 37 000, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus nous sommes amenés à intervenir dans la formation de notre personnel. Euh, donc vous avez là ben, les, les gens que l'on considère des talents chez nous, c'est-à-dire les gens qu'on veut absolument garder et former et accompagner, dont vous pouvez voir une population de plus de 7000 CDI intérimaires et nous avons aussi des cours en ligne via Manpower Training pour pouvoir les accompagner sur toutes les, des parties sécurité, des parties Excel, enfin sur des logiciels divers et variés. Sur la partie alternance, on avait en 2021 2752 personnes de formées Via l'alternance, on est à plus de 3376 aujourd'hui. Donc, euh, voilà, les chiffres restent très conséquents. Et nous avons un nombre d'apprentis qui frôlent les 500 aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une progression de l'accompagnement via, via notre service formation. Alors là, vous avez effectivement notre répartition. Moi, je gère la partie DR Sud, donc je couvre PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. J'ai pour ce faire une équipe de 10 personnes, 4 assistantes sur la partie formation courte, 6 personnes sur la partie plus alternance pour pouvoir répondre aux besoins de formation réglementaire et à la montée en compétence sur un métier via la professionnalisation pour les autres. Donc, euh, et vous avez l'ensemble du périmètre et mes, mes, mes collègues sur la totalité de la France, puisque Manpower est découpé en régions. Nos facteurs de tension aujourd'hui, le premier, c'est le problème de sourcing. Il y a effectivement beaucoup plus d'offres que de candidats. Comme le disait Cécile tout à l'heure, on est sur des métiers qui sont de plus en plus techniques, c'est-à-dire qu'on demande des compétences, il est de plus en plus compliqué de prendre un poste sans avoir une très... Un taux de chômage qui est en baisse, qui nécessite d'aller chercher un public qui est sans doute plus éloigné de l'emploi, donc qui nécessite un parcours d'accompagnement beaucoup plus long. Et on a besoin d'adapter le personnel intérimaire pour qu'il ait finalement plus de polyvalence. L'idée, c'est de pouvoir évidemment amener nos salariés intérimaires sur des missions de plein temps. Il y a moins de mobilité des personnes. Euh, surtout euh, ben, sur des parties un peu plus campagne, je dirais euh, où c'est un peu plus compliqué de, se, se, se, de bouger et des difficultés des personnes à s'intégrer dans l'entreprise en termes de savoir-être donc ça c'est quelque chose qu'on a vu se développer au fil du temps et donc ça fait un axe de travail supplémentaire au-delà du métier on est aussi beaucoup sur les savoir-être au-delà du savoir-faire pour ce faire, bien évidemment, on a cherché à mettre en place des solutions. La première, c'est ce qu'on appelle notre programme MyPass. Le but est, en fait, de pouvoir accompagner des intérimaires. Alors, je vais vous citer un exemple assez précis. On peut former des gens au métier de manœuvre, parce que c'est réellement un métier de manœuvre dans le bâtiment de Travaux Publics. La personne donne l'entière satisfaction, va régulièrement à ses missions, enfin, tout se passe bien. Et on peut donc du coup lui dire, bah, écoute, si ça t'intéresse, on peut t'accompagner, te faire évoluer par exemple sur un titre pro de préparateur, de, de, de titre pro par exemple de maçon, de coffreur-mancheur ou autre, selon euh, ses aspirations, ou de conducteur d'engin par exemple. On a bien sûr mis en place aussi un principe de cooptation, c'est-à-dire que les personnes vont, si elles nous proposent des candidats, avoir une prime, et cette prime n'est pas limitée en nombre de candidats, la seule chose, c'est qu'effectivement, il faut que la personne ait fait euh, au moins deux mois de mission chez nous. Mais voilà, donc euh, un vrai principe de cooptation. Favoriser l'alternance, donc comme vous l'avez vu par les chiffres que je vous ai annoncés, on a fait plus de 3376 contrats euh, d'alternance l'an dernier, donc c'est quand même très très important. Et parcours de formation certifiant et transférable, puisque le, la, la, la spécificité du travail temporaire, c'est que nous devons faire des formations qui puissent être transférables sur une autre entreprise potentiellement qui fait la même chose. Pour parler de notre partenariat et notamment avec la PAV, il y a, il y a deux leviers forts qu'on a pu développer. C'est le parcours de conducteur d'équipement industriel, les avantages qu'on y a trouvés, c'est que il y a maintenant la possibilité d'avoir des outils qui soient mobiles, finalement, et du coup, ça répond à notre problématique lorsqu'on est plutôt en campagne de pouvoir former au pied de l'entreprise les personnes qui y travailleront. Le deuxième aspect qu'on y a vu en termes de positivité, c'est le fait que, euh, le formateur peut aller au sein de l'entreprise, apprendre le vocabulaire de cette entreprise et pouvoir donner toutes ces informations-là en direct avec les modes opératoires propres à l'entreprise aux personnes qu'il est en train de former, ce qui est un véritable plus. Et le deuxième axe a été euh, bah, toute la partie nucléaire, où on travaille aussi beaucoup en partenariat en essayant d'élaborer des parcours pour répondre aux problématiques de nos centrales nucléaires, entre autres. Donc, les résultats que l'on a pu obtenir, ben, à partir du moment où on étudie bien un projet avec les clients associés et les partenaires formation, eh bien, on obtient souvent un taux d'emploi de, de, de, de nos intérimaires qui est très important, qui est de plus de 90 et qui sont parfois même embauchés en CDI chez nos clients. On les forme également, enfin, on peut développer du coup le CDI intérimaire hein, puisque le but, c'est aussi d'avoir des gens qui ont une plus grande polyvalence et on déploie ce parcours sur plusieurs réseaux, et donc, comme je le disais à l'instant, en proximité des entreprises, ce qui est aussi très intéressant, ça évite toute la partie problématique de déplacement parce qu'on peut avoir des gens très bien mais qui ne soient pas mobiles et du coup, on a cette problématique-là élevée. Plateau technique mobile, je viens de l'évoquer, avec une adaptabilité pardon, par rapport aux outils et aux attentes du client qui est associé à ce projet de formation. Très bien, merci Hélène. Et bah écoutez, on je va passe donc la parole, la parole à, à M. Martinez. Voilà, Merci beaucoup. Bonjour et ravi de partager avec vous ce, ce témoignage. Donc, je suis Eric Martinez, je suis le responsable de ressources humaines du site Donc, En quelques mots, je travaille pour les laboratoires Pierre Fabre. Donc, les laboratoires Pierre Fabre, c'est le nom du président fondateur en 1962. Donc, il nous a quittés en 2013 et aujourd'hui c'est une fondation, donc Pierre Fabre reconnu d'utilité publique qui administre bah, le, le groupe, dont le groupe euh, développe, euh, commercialise, produit et commercialise donc, euh, des produits pharmaceutiques et cosmétiques, donc, en s'appuyant vraiment sur l'aspect euh, médical et naturel. C'est un groupe français, il faut savoir qu'au niveau industriel, 95% de l'industrie euh, se situe et se trouve en, en France, et historiquement basé en Occitanie, donc sur le, le bassin toulousain et, et castré. Donc, euh, nous réalisons un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards, euh, un peu plus de 9600 collaborateurs dans 41 pays. Globalement, deux tiers sont en France et un tiers à l'étranger. Donc, le site d'Aven, euh, pour parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un site donc, qui se trouve dans Hauts, au niveau du parc régional du Haut-Languedoc. Donc, euh, autant vous dire que c'est un peu éloigné de certaines agglomérations, c'est à une heure de Béziers, une heure de Montpellier, une heure de Millau. Donc, euh, on a une activité en forte croissance euh, liée, bien sûr, à la marque Aven, qui est aujourd'hui leader ou co-leader avec euh, la roche posée au niveau du, du marché mondial en, en cosmétique. Et donc, sur le, le site Aven, nous avons une usine de production de plus de 300 personnes euh, qui réalise le produit cosmétique, un centre thermal, dont je m'occupe aussi en termes de, de ressources humaines, qui là, donc, euh, accueille des personnes malades au niveau de... Maladie de peau, eczéma, psoriasis, et aussi beaucoup maintenant traitement de traitement post-cancer. Et enfin, donc, un complexe hôtelier qui nous permet d'accueillir des curistes, des relations publiques sur le site d'Avennes. Donc, et vous voyez, il y a plus de 400 personnes qui travaillent donc sur ce site-là. Alors, ensuite, donc. Pourquoi euh, nous avons développé ce dispositif et ce dont je vais vous parler maintenant euh, Nous avions bien sûr l'habitude de former des intérimaires, de recruter bien sûr ponctuellement des, des CDI. Il se trouve qu'en 2021, nous avons fermé un site dans le Loiret, donc à côté de, de Montargis. Et cette activité a été récupérée sur le site d'Aven et était donc du conditionnement. Alors, le, le conditionnement, c'est euh, à partir d'une recette, d'un vrac, le, le, le, le répartir donc, dans des flacons, des tubes, enfin, tous les conditionnements que vous retrouvez en, en officine. Et nous avons eu, donc, on peut le voir, euh, une forte euh, croissance. Nous sommes passés de 80 à 115 millions de produits à, à faire en un an. Donc évidemment, nous manquions de ressources, surtout au niveau de la conduite d'équipements industriels, donc de conducteurs d'équipements, et euh, je dirais les, les façons historiques de recruter, que ce soit donc en, en CDI euh, ou en, en intérim formé, étaient insuffisantes par rapport à, à ce besoin accru, et on a dû le faire en six mois. Donc nous avons recherché euh, quel serait le meilleur dispositif, et nous avons bien sûr donc euh, conclu avec l'APAV et avec donc le manpower, le fait de, de, de développer ce qu'on appelle donc des, des certifications de qualification professionnelle conducteurs d'équipement industriels et donc euh, de pouvoir faire, on va dire, un peu plus en masse et de pouvoir réaliser en masse, c'est une montée en compétences de personnes que nous ne connaissions pas issues de Pôle emploi. Que nous avions donc recruté ensemble avec Mande Power sur surtout le savoir-être et, et leur engagement à l'avenir sur ce type de, de, de métier nous avons sur le site Pierre enfin sur la, la, les usines Pierre d'autres aussi euh, besoin donc un conducteur euh, d'équipement industriel donc au niveau de la chimie aussi euh, donc par rapport à ceci, euh, comment cela s'est passé Donc, en 2021, donc euh, nous avons fait appel donc à, à Power, Nous avons recruté 12 personnes que nous avons donc euh, dès le mois de septembre-octobre euh, reçues sur site. Nous avions une, une salle de formation euh, donc pour pour tout ce qui était apport pédagogique, mais aussi une salle pour accueillir le matériel de la PAV et donc former, euh, je dirais techniquement les, les personnes pendant les 10-12 premières semaines. Ça c'est la première phase, ça a duré donc à peu près euh, trois mois et ensuite nous avons euh, donc pris euh, et transféré ces, ces, ces, ces étudiants ou ces alternants, on va dire. On, nous les avons donc formés sur nos lignes, donc ils avaient déjà ben, des connaissances générales et ensuite donc des connaissances techniques. Donc nous les avons formés pendant deux, trois mois et euh, donc arrivés, on était à peu près sur mars quand ils ont commencé à être autonomes sur nos, sur nos lignes de production. Donc en septembre 22, ils ont euh, passé le, le, leur examen. Donc ils ont obtenu le CQP, donc euh, industriel de conducteur d'équipement industriel, donc pour vous faire un retour d'expérience sur les 12 personnes donc, qui ont été. Euh, formés. Neuf sont arrivés jusque donc, euh, à l'obtention du diplôme et nous avons donc retenu six euh, personnes. Cinq euh, sont actuellement donc, en CDI chez nous. Et la sixième, on avait encore quelques petits axes de progrès, mais euh, certainement qu'il aura aussi une issue favorable. Donc ça nous a permis ben, de, de, de pouvoir euh, ben, relever le challenge qui nous avait été euh, confié tout en continuant, bien sûr, à, à, à former d'autres intérimaires, mais nous avons pu, effectivement, je cherche. On cherche. Vous avait perdu, ah. Monsieur Martinez, juste 20 secondes, si vous pouviez. Alors, j'avais je... une question aussi pour vous, après, mais je vous laisse terminer. Oui, donc, je, vous m'avez perdu à quel moment si vous pouvez euh, donc c'était c'était juste je faisais un feedback donc par rapport au fait que sur les 12 personnes que nous avions donc formées, 9 sont arrivées au bout du programme et ont été diplômées et nous avons embauché donc euh, 5 cinq euh, personnes en CDI et la sixième qui est, qui le sera certainement sur sur sur 2023. Voilà. Donc je disais que nous avions pu effectivement relever le challenge qui nous avait été confié et et aujourd'hui donc euh, nous avons relancé une deuxième session de formation de 12 candidats pour vraiment asseoir, ben, ben, je dirais, tout, toutes ces transformations et, et permettre donc aussi socialement de pouvoir, euh, au niveau de, la, de notre, je dirais notre périmètre, là, comme ça, euh, ben, pouvoir avoir une, une, une certaine valeur ajoutée et une certaine, comment dire, attractivité aussi euh, au niveau de, de la région. Voilà. Merci, merci, M. Martinez. Merci. Euh, J'avais juste une, ouais, une première question et je, oui. je laisse près nos, les autres personnes le poser dans l'onglet euh, questions. Euh, juste peut-être euh, si vous pouvez nous expliquer un petit peu peut-être les causes, si vous les avez identifiées sur les, les abandons qui ont eu lieu. Alors, les causes sur les abandons, euh, bon, elles sont de différentes natures. La, la première, c'est effectivement euh, certaines personnes, donc je vous rappelle, il y a, il y a trois mois de on va dire, de classe, entre parenthèses, de, on, formation. On, on, de formation, on reprend quand même euh, au niveau... Il y a aussi du savorette, il y a un peu de, de tout, donc il y a des personnes qui, qui s'imaginaient qu'ils pourraient euh, voilà, rester rester à l'écoute, attentifs, on s'est aperçu qu'il y a des jeunes populations qui, malheureusement, au niveau du portable ou autre, avaient des problématiques de, d'attention, de, ce genre de choses, et donc... Il est, il est évident qu'on ne peut pas, sur des programmes de 11 au mois, euh, dès que nous avons des doutes au départ, euh, pouvoir les amener. Donc, on a une première explication, une deuxième. Et puis, quand on voit que, que ça sera compliqué, on, on, on préfère donc euh, voilà se séparer d'un commun accord. Quoi. Donc, ça, c'est une des premières motivations. Et ensuite, euh, on s'est aperçu aussi, donc dans la deuxième phase, quand les personnes commencent à travailler, donc... Euh, sont formés par des tuteurs euh, sur ligne, euh, ils sont aussi en équipe en 3-8, hein, donc 3-8 permanents, et il y a des personnes qui n'arrivent pas à soutenir ce rythme-là, euh, donc malheureusement, il y a aussi, alors on parle d'une de ou deux personnes à chaque fois, mais ce qui fait qu'on n'arrive pas obligatoirement avec le nombre initial, euh, voilà, les gens n'arrivent pas obligatoirement au bout du, du processus, quoi. Par contre, ce que je peux rajouter, c'est que les personnes qui ont eu le processus nous apportent vraiment une garantie et une compétence que nous n'avions pas par le passé, avec une formation simple, je dirais, d'intérimaires, comme nous le faisions historiquement. D'accord, merci M. Martinez. On a une question justement par rapport à votre intervention, c'est de, de Marc, qui nous demande c'est quelle est la moyenne d'âge en fait des candidats que vous aviez recrutés. Alors, effectivement, sur la sélection, nous sommes très vigilants par rapport à ceci. En fait, on n'a pas fait de moyenne d'âge, mais par contre, nous avons été très attachés à bien sûr la mixité. Donc, ça a été, euh, sur les 12 personnes, c'était 6 six, six, six hommes et 6 dames. C'était aussi sur, euh, prendre des, des, des très jeunes, donc nous avons des, des personnes qui ont 20 ans, comme nous pouvons aussi avoir, alors je vais qualifier de seniors, des personnes qui ont entre 50 et 55 ans. Donc, nous avons été très vigilants par rapport à ceci. Et aussi, avec des personnes qui n'avaient euh, pas oublié dans le diplôme, c'est-à-dire que nous avons eu aussi dans les candidats euh, présélectionnés des gens qui avaient déjà certains diplômes, et donc on a plutôt axé le fait d'avoir des personnes, c'est un peu leur deuxième chance, une école de la deuxième chance pour qu'ils puissent obtenir ce CQP. Donc des gens, on va dire, peu diplômés, voire pas diplômés. D'accord. Il y a une dernière petite question avant de, de, de continuer. Euh, de Céline, pourquoi n'avez-vous pas embauché en fait, les neuf certifiés sur la, la première session de 2021 alors c'est une très bonne question, c'est parce que tout simplement nous n'avons pas senti ah. euh, sur trois personnes euh, l'envie de, de, de, de, de s'investir à long terme dans, dans le groupe. Voilà. Pour compléter ce que dit monsieur Martinez, on se rend compte que souvent ce sont des, des moments où vous constituez un vivier de compétences. C'est vrai que sur les douze personnes, il y a il y a des gens qui, comme l'a dit M. Martinez, se rendent compte que des fois, le métier ben, ne leur correspond pas, pas complètement ou le comportement sur cette longue période, qui est quand même une grande période d'essai, ben, ne correspond pas pour faire un CDI. Donc, euh, voilà, ces euh, périodes, c'est un moment aussi où chacun des partis se connaissent avant ben, de, se, de, se, de se lancer sur, euh, sur un parcours plus long de CDI. Entendu, merci Christelle. Euh, donc il y a bien les, les questions, donc on va on va y répondre à la fin. Hein, nous les avons bien vues, notamment sur le, des solutions dans le, sur le côté bâtiment. Bâtiment. On y reviendra non. tout à l'heure. Euh, juste une petite question, donc euh, sondage si vous voulez bien qu'on va vous qu'on va vous mettre euh, à disposition, euh, c'est avoir un petit peu le, votre avis sur le enfin, sur le volume en tout cas de, de, de recrutement euh, que vous avez à votre niveau. Euh, voilà, donc on vous laisse aussi euh, quelques secondes pour répondre. Bon là, on constate, c'est, je crois que les votes sont sont courts là. Effectivement, on constate que les, les volumes sont plus sur euh, 41% sur euh, euh, entre une à 10 personnes, et puis en plus une évolution euh, entre 10 à 50, 25%. Donc euh, c'est plutôt euh, sur des, des volumes moyens, quoi. C'est ça. Ok. Bon, merci beaucoup Eric pour votre, votre intervention et, et votre témoignage. Euh, je vais laisser la parole euh, maintenant à Christelle qui va nous, nous parler euh, voilà effectivement des dispositifs en tout cas de financement possibles ou en tout cas des leviers, des modalités qui se complètent et qui font que voilà, on peut avoir euh, quelques leviers euh, pour trouver des, des solutions de recrutement. Je merci la parole à Christelle. Merci. Euh, oui, là, je, je voulais vous faire une petite présentation des outils que vous pouvez avoir pour vous accompagner euh, au niveau des nouveaux euh, candidats. C'est vrai que j'ai vu tout à l'heure dans vos réactions que vous disiez que euh, ben, le niveau n'était pas celui que vous recherchiez, qu'il manquait de l'anglais, il manque du savoir-être. Effectivement, c'est des choses qui vont vous freiner au niveau du recrutement de candidats. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a, une, il y a plus d'offres que, que, que de demandes et il va falloir aller chercher un petit peu plus loin euh, les personnes. Donc souvent, ces personnes n'ont pas les compétences que vous attendez. Donc comment faire Eh bien, déjà, vous avez euh, un premier dispositif qui s'appelle les POEI ou POEC, c'est des périodes opérationnelles à l'emploi, en fait, qui sont en amont de votre contrat de travail. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont être demandeurs d'emploi hein, euh, et qui vont euh, ensuite pouvoir euh, être embauchés à la clé de, la, de, de cette période de formation. Et vous avez aussi les contrats en alternant. Donc, vous avez deux types de contrats en alternant, contrat de professionnalisation contrat d'apprentissage. Euh, C'est surtout l'âge qui va différencier et la, le type de formation. Et là, ce sont des personnes que vous allez prendre directement en contrat en alternance et où la formation, elle va être saupoudrée tout au long du contrat. Mais nous pouvons aussi combiner euh, des POE en amont du contrat, euh, suivi du contrat en alternance, si vraiment il y, a, il y a un besoin de mise à niveau avant de rentrer euh, dans le contrat de travail, puisque le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage sont des contrats de travail. Pardon. Alors, euh, Christelle, on va, on va solliciter effectivement notre assemblée pour voir un petit peu, effectivement, avant que tu rentres dans le détail des dispositifs, voir un petit peu, effectivement, quelles modalités euh, de leur côté ils souhaiteraient mettre en place plutôt en priorité. Donc, je déclenche le sondage. Et on vous laisse quelques secondes pour y répondre. D'accord. Bien, bah, écoutez, je vois qu'au niveau du sondage, 36% pour le contrat d'apprentissage, 31% pour les parcours POE, contrat d'apprentissage 16%, ça change là, c'est en train de changer, 16%, intérim 14% et le CPF 3%. Bon, c'est quand même... Contrat d'apprentissage parcours POE et contrat de professionnalisation voilà, 30, 30, 16, 14. Donc, c'est à peu près assez bien panaché tout ça. Alors, donc ça veut dire que vous utilisez plusieurs types de, de, de dispositifs, sachant que le contrat intérimaire, hein, comme disait Mme Paternos, il y a la possibilité de le faire aussi en alternance, hein, puisqu'il il monte pas mal de dispositifs dans ce sens-là. Donc, vous pouvez aussi cumuler. Euh, alors, pour revenir un petit peu, pour vous expliquer euh, cette préparation opérationnelle pour ceux qui ne la connaissent pas, ce euh, euh, c'est lorsque vous avez une problématique de, de compétences et que vous voulez absolument que ces compétences soient acquises avant l'entrée euh, sur le poste de travail. Et là, euh, vous pouvez travailler avec euh, les pôles emploi ou les opco pour la mise en place de, de ces parcours. Euh, pendant toute la durée de la formation, le demandeur d'emploi reste demandeur d'emploi et reste à la charge de Pôle emploi. Euh, la formation, lorsqu'elle est validée par votre OPCO, va être prise en charge ensuite intégralement, soit pour, par l'OPCO, soit pour Pôle emploi. En fait, il y a une petite distinction entre POEI et POEC, dans le cadre de la POEC, c'est la branche qui voit qu'il y a un métier en tension et qui va donc euh, mettre, euh, faire des appels d'offres pour acheter euh, des, des programmes de formation pour répondre à euh, la tension qu'il peut y avoir sur son secteur. Et donc là, c'est l'OPCO qui, qui va déclencher euh, la POEI. Euh, elle est euh, déclenchée par Pôle emploi parce qu'il y a une entreprise qui euh, a un, un besoin euh, de, de recrutement et qui ne trouve pas ce, ce, ce, ce type de compétences sur le marché du travail et qui va demander à euh, Pôle emploi de l'aider à euh, trouver un centre de formation où vous même vous pouvez avoir votre propre centre de formation et vous pouvez... Donc, euh, créer ce parcours de formation. Voilà. Donc, ça vous permettra donc, de sécuriser votre recrutement puisque vous allez être à la base le décisionnaire du candidat. Et c'est ce candidat que vous aurez choisi qui fera le parcours de formation. Et donc, vous allez être co-constructeur euh, du parcours de formation. Et c'est qu'à la fin de cette formation que vous allez lui proposer euh, donc, euh, un emploi. Alors, pour le demandeur d'emploi, bah, euh, euh, c'est beaucoup plus sûr parce qu'il va faire une formation qui correspond à l'entreprise qu'il a présélectionnée. Hein, et, euh, et pendant cette période de formation, eh bien, ça lui permettra de comprendre l'environnement de l'entreprise et donc lorsqu'il va arriver dans l'entreprise, avoir toutes les cartes dans son jeu pour réussir le, le, le challenge que l'entreprise va, va lui donner. Pour la branche professionnelle, eh bien, comme ils identifient des, des, des, des tensions sur le marché, ils travaillent effectivement en amont sur des parcours de formation qui répondent aux besoins de plusieurs types d'entreprises. Et donc, ils vous proposent ensuite ces places-là, et c'est à vous de vous manifester par rapport à votre OPCO, pour leur dire « j'ai besoin de couvreurs, j'ai besoin de menuisier, comme vous pouvez l'avoir mis dans, dans votre chat tout à l'heure. Et là, ils peuvent effectivement vous orienter vers des parcours de formation qu'ils ont déjà fléchés. Et bien évidemment, le gros avantage pour vous, c'est… Euh, bah d'intégrer de, de nouveaux talents dans votre entreprise qui auront été préalablement préparés à votre métier et qui vous auront permis euh, donc de, bah de tester un petit peu. Ça vous aura permis aussi de tester la motivation parce que vous êtes en lien avec le centre de formation et vous pouvez voir déjà comment il se comporte au niveau du centre de formation en termes d'attitude, de ponctualité par exemple. Le, format, le, le financement de la formation est complètement cofinancé par Pôle emploi et ou par l'OPCO. Hein, voilà. Donc si vous avez des questions par rapport au POE, euh, moi ou Cécile pouvons, pouvons y répondre après dans un, dans un deuxième temps. J'espère avoir été claire euh, sur cette partie-là de POE. Euh, comme je vous le disais, vous avez un autre levier qui est l'alternance. Euh, aujourd'hui, il y a un fort développement de l'apprentissage, hein, puisqu'on est à 837 000 apprentis maintenant en France. Il y a eu un bond de 14 entre le, cette année et l'année dernière, et on avait plus de 20 l'année 2020-2021. Donc, je crois que l'apprentissage aujourd'hui est vraiment rentré de plus en plus dans les mœurs de, de, des entreprises. Et pour tout type de métier, hein, ça va du, du, du CAP à l'ingénieur aujourd'hui. Donc, vraiment tout type de métier. Et je pense que c'est important parce que ça vous permet quand même de, de, de préparer tout au long d'un parcours de 6 à 12 mois euh, ce, ce, cette, cette personne à, à la culture de l'entreprise. Alors, souvent, le sourcing des candidats est fait par les centres de formation où l'entreprise peut proposer. Ça peut être fait aussi par les sociétés d'intérim qui, qui s'impliquent de plus en plus au niveau de l'apprentissage et qui ont aussi des candidats à proposer. Donc, pour vous, entreprise, c'est un gain de temps hein, parce qu'on le sait bien, hein, aujourd'hui, recruter, c'est du temps et ce n'est pas toujours... Euh, le, le moment quand il vous manque des bras de dégager du temps pour, pour sourcer. donc euh, voilà Le centre de formation ou où, où la société d'intérim peut vous sourcer des candidats en fonction de vos prérequis et vous êtes seul décisionnaire ensuite euh, sur le candidat que vous allez recevoir. Vous aurez une présélection. Euh, donc, euh, la formation… Alors, euh, tout à l'heure, dans le chat, on disait que Aujourd'hui, les diplômes qui étaient proposés sont de moins en moins adaptés aux besoins de l'entreprise. C'est vrai, mais vous avez aussi la possibilité, comme je vous le disais en POE, mais aussi dans le cadre de l'apprentissage et du contrat de pro, d'adapter le programme de formation à vos besoins. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'apprentissage, on a du diplôme, mais on a aussi toute une palette très importante de titres professionnels sur lequel on peut mettre des formations pour préparer l'examen, mais aussi des modules spécifiques à l'entreprise pour être au plus près de vos préoccupations. Euh, la formation est en alternance. Alors, vous avez une grande différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de pro. Le contrat d'apprentissage, c'est au moins 25% du temps en formation et le contrat de professionnalisation, de 15 à 25 du temps en formation. Euh, et puis, c'est l'âge, puisqu'un contrat d'apprentissage, je vous le fais simplement, c'est moins de 29 ans. Contrat de professionnalisation, c'est tout âge. Hein, jusqu'à 60 ans. Voilà. Euh, donc, 25 du temps, ça représente à peu près une semaine par mois hein, de formation ou une journée par semaine. Voilà. Les contrats sont à minimum 6 mois. Et ensuite, maximum 12, 24, ça peut aller jusqu'à 36 mois. Euh, donc, le planning va être adapté aussi en fonction de votre rythme. Euh, si vous avez euh, une grosse saisonnalité, eh bien, le contrat d'apprentissage, comme le contrat de professionnalisation, à partir du moment où il n'est pas diplômant, peut s'adapter à votre saisonnalité. Ça peut être de janvier à décembre pour qu'ils soient prêts pour l'été. Nous, on a lancé des, des, des techniciens en maintenance climatisation. Eh bien, Les entreprises les voulaient pour qu'ils soient prêts sur la saison hiver. D'autres veulent qu'ils soient prêts sur la saison été. Donc, on peut avoir des ouvertures comme ça décalées. Euh, alors, on consolide les équipes à moindre coût parce que c'est vrai qu'ils sont sur un pourcentage du SMIC et vous avez une exonération des charges importantes. Euh, et enfin, la formation est prise en charge en totalité ou partiellement par le CO selon un barème qui est donné au niveau de France Compétences. Voilà. Alors, euh, nous, CAMAS, euh, alors moi je représente euh, APAV qui est le CFA porté par, par la PAV. Aujourd'hui, ben, on offre des, des, des formations dans tous les domaines, hein, de l'industrie, euh, du bâtiment, je pense à l'électricité par exemple. Euh, mais mais vra vraiment, on a un panel très très important euh, de formations. Et euh, aujourd'hui, on, on est présent sur tous les départements de France. Donc, on a un maillage du territoire important et euh, souvent, euh, C'est jeunes ou moins jeune, hein, puisque vous pouvez avoir des gens de 30, 50 ans euh, en formation, en alternance. Euh, ça vous permet de constituer votre vivier, de les tester sur euh, leur motivation et, et la formation, et, et ensuite leur proposer des solutions à la clé de CDI, mais vous n'avez aucune obligation, de toute façon, de de les garder, l'objectif étant bien sûr de les garder. Vous les formez à la culture de votre entreprise, et ça aujourd'hui, c'est du temps. Euh, c'est du temps qu'on n'a pas toujours quand on intègre une nouvelle personne. Je rappelle aussi que pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, il y a aujourd'hui une obligation de 5% de vos effectifs en alternant. Alors, ce sont des personnes... Euh, qui ont les mêmes obligations et les mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise. Euh, donc, euh, pas d'inquiétude quand on a euh, des horaires décalés. Alors, c'est vrai lorsqu'ils ont euh, plus de, de 18 ans, hein, l'apprentissage peut être fait euh, en dessous de, de 18 ans, mais pour notre part, nous, euh, au niveau euh, de la PAV, nous ne commençons qu'à partir de 18 ans. Euh, et donc, on voit bien dans la logistique, nous avons beaucoup de, de dispositifs, de groupes qui fonctionnent en horaire décalé, aussi bien dans le parcours de formation qu'en entreprise, et ça ne pose pas de problème. Voilà. La gestion administrative des contrats d'apprentissage sont faits intégralement par la PAV, mais lorsque c'est porté par des sociétés d'intérim, ils le sont aussi par la société d'intérim. Donc ça, c'est un gain aussi pour vous de, de, de, voilà, de rapidité. Hein. voilà. Et, et, et donc, je le rappelle, à Pave, c'est 150 ans d'existence. Et euh, sur la partie apprentissage, on a plus de 20 ans d'expérience aussi pour pouvoir vous accompagner. Je rappelle enfin qu'il y a une prime à l'employeur de 6 000 euros pour tout alternant pour des contrats d'un an. Voilà. si Christelle, effectivement, la Merci dernière unique maintenant. Ce sera plus simple. <rire> oui, oui. On vous propose, euh, avant d'évoquer la, la synthèse, de, de répondre à un autre petit sondage juste euh, par rapport à vos, à vos projets. Donc, je, je le lance. Et Cécile, tu vas pouvoir effectivement nous faire la synthèse on laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, on laisse finir les votes. Et on va, on va répondre aux questions après. Vas-y Cécile. Oui, donc je vous remercie effectivement de, de, de votre participation et merci à, à Hélène, Eric et, et Christelle de leur de leur témoignage et de leur présentation. C'est vrai que les solutions, on le voit, hein, les solutions aujourd'hui, ils sont dans le collectif, ils sont dans le partage et la coopération. Donc euh, c'est ainsi qu'on pourra euh, tous ensemble je dirais, trouver des solutions euh, pérennes pour accompagner vous accompagner dans le recrutement et en tout cas dans la dans le la recherche et l'intégration de nouveaux talents dans vos, dans, vos, dans vos équipes. Il faut qu'on soit effectivement aussi innovant et qu'on fasse un peu autrement. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah voilà, toujours être en, en, en veille sur ce qu'on peut développer, ce qu'on peut mettre en œuvre, et, et euh, ben, on, tous ensemble, en tout cas, les équipes APAV et, et nos équipes et nos, et les, et, et nos clients sont, et, et aussi les partenaires sont là pour, pour essayer de trouver des solutions. Utiliser les, tous les leviers. On en a parlé, les leviers de, de, de recrutement, de financement. C'est effectivement là qu'on peut peut-être faire la différence et du coup faire découvrir des métiers à, à des personnes non qualifiées qui vont pouvoir aller sur et se découvrir une vocation. Et puis l'idée, c'est que vraiment rester mobilisé pour faire connaître vos métiers et rester euh, faire le notre maximum en tout cas pour attirer de nouveaux de nouveaux talents dans, dans chacune de, de vos entreprises, de nos entreprises. Voilà, c'est ce que ce qui nous est revenu en synthèse et euh, sur ce sur cette présentation et sur cette thématique qui sont effectivement euh, bah, comment euh, trouver des solutions sur ces métiers euh, pour solutionner les métiers en tension en tout cas trouver vous accompagner alors, il nous reste un petit peu de temps. Peut-être qu'on peut répondre aux, question. aux questions. Oui. Donc Vous en avez alors, une. Euh, on avait répondu à Céline donc, sur le, euh, au niveau de, de l'entreprise Pierre Fab sur les neuf certifiés dans la session 2021. Nous avons là une autre question. C'est Avez-vous des solutions pour le recrutement dans le secteur du bâtiment alors je, dirais, là, là, là, là je laisserai la parole presque à Hélène parce que peut-être que dans ce secteur-là, sur sur bon, euh, Aujourd'hui, peut-être qu'au niveau de Manpower, vous avez effectivement, suivant les, les solutions à… Alors, merci Cécile. Et oui, effectivement, dans la partie bâtiment, on œuvre déjà à former des maçons, par des par des ah. entrepros, des côtiers. Enfin, c'est très divers. C'est-à-dire que là, actuellement, on a un projet aussi pour de former des couvreurs euh, des charpentiers donc on est voilà. en fait on a autant de capacité à aller chercher les processus de formation que de besoins que peuvent émettre nos clients, le tout c'est d'avoir effectivement suffisamment de gens autour de la table pour monter un projet avec, avec un recrutement de 8 à 10 personnes pour constituer un groupe le but de constituer un groupe, c'est de pouvoir effectivement décider d'une alternance et de pouvoir la mettre en phase avec les besoins des entreprises et potentiellement de rajouter des modules spécifiques pour chaque entreprise. Euh, je vais donner un exemple concret un charpentier de main, il n'est pas voilà, on peut peut-être avoir besoin de rajouter des cassettes spécifiques. Euh, ce qui peut être différent sur une autre entreprise qui fonctionnerait avec euh, un grottier attitré par exemple. Donc voilà, Donc le, on est déjà dans cette démarche-là parce qu'évidemment le bâtiment est un secteur qui a besoin de beaucoup, beaucoup de, de main d'œuvre et, et besoin aussi que l'on forme, donc on est là aussi pour accompagner les clients et je vous invite euh, bah, si vous souhaitez à ne pas hésiter à nous contacter via nos agences. Merci, alors, Hélène. Alors, on a une autre question Hélène. sur un, un autre secteur. C'est que, quelles seraient les solutions pour le recrutement dans le domaine des travaux publics où On parle d'ailleurs de réseaux secs et de réseaux humides. Je dirais alors la même chose, c'est-à-dire que là, c'est vraiment de pouvoir déterminer le, le projet, les besoins et de pouvoir se mettre autour d'une table pour établir finalement d'abord un diagnostic des besoins et de, de pouvoir aller euh, au plus près euh, de nos organismes de formation pour trouver la solution la plus opérante par rapport aux besoins détectés. Ce, ce que je pourrais compléter, c'est que c'est vrai que soit on, on part sur une POE et on peut créer de toutes pièces le programme, hein, soit on va chercher un titre professionnel qui peut exister et on adapte après la formation aux besoins de l'entreprise. Donc, il y a effectivement beaucoup de solutions et ça passe d'abord par un diagnostic de vos besoins pour pouvoir ensuite vous proposer le dispositif le plus adapté à votre, à votre besoin. Merci Christelle. Alors, on a Merci. une vraie question aussi qui se pose sur l'attractivité qu'on a évoquée. Ouais. On a une question d'Aline. Faut-il passer par les réseaux sociaux pour faire connaître nos métiers de l'industrie qui ne font plus du tout rêver et comment les rendre attractifs C'est en lien d'ailleurs avec la campagne de lobco je oui, crois, qui est lancée. De... Oui, il y a une, une, effectivement une campagne qui est lancée pour, pour développer l'attractivité des métiers. Je pense que l'important, effectivement, c'est aussi d'ouvrir, enfin, c'est des fois un peu de, de rester un peu à l'écoute et d'ouvrir aussi, vos entreprises et de, de peut-être par les réseaux euh, permettre de, de, de découvrir des métiers, d'échanger de, avec des euh, avec des professionnels qui vont pouvoir témoigner de vos métiers. Voilà, donc euh, je pense que c'est euh, c'est ainsi qu'on arrivera à faire connaître et à donner envie parce que on, on se rend compte qu'il y a des métiers qui sont méconnus. Et le fait de pouvoir euh, peut-être euh, euh, bah, faire des témoignages ou euh, euh, en parler sur les sur les salons ou faire peut-être des petits euh, témoignages sur les réseaux sociaux, euh, bah, ça permet effectivement euh, de développer l'attractivité entre autres. En oui, pour, ça, pour information, nous, Camas, on vient de passer par euh, une nouvelle entreprise, là, une start-up qui communique directement au niveau des réseaux sociaux pour aller nous chercher... Les candidats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les candidats ne, euh, ne répondent pas toujours aux offres, parce qu'ils ont beaucoup de sollicitations. C'est aussi à nous d'aller les chercher. Et donc, euh, aujourd'hui, on, on source différemment. Hein. C'est clair. Merci Christelle. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser tous les médias. En fait, aujourd'hui, ah. Nous avons une autre question de Celia qui demande si la prime employeur de 6 000 euros est uniquement valable pour les contrats d'un an ou plus alors, la prime de 6 000 euros est pour les candidats de moins de 30 ans euh, pour, et c'est un forfait à l'année. Mais si vous avez un contrat de, de, de, de 6 mois, ça sera 3 000. Voilà. C'est pour un an. Merci Christelle. On a une autre question de Lauriane qui demande comment vous faites pour le tuteur ou maître de stage alors, pour le tuteur et le maître de stage, euh, ben on, on, en général, euh, déjà, on, on, je pense qu'au niveau de l'entreprise, il y a une vraie information et un vrai rôle à préciser hein, et les accompagner aussi sur la mission qui vont être la leur dans, dans l'accompagnement. Donc ça, à ce niveau-là, dès, dès qu'on met en place un parcours de formation où, et avec un accompagnement tutoral, les tuteurs sont identifiés effectivement parce qu'ils ont une capacité, il faut qu'ils aient quand même une capacité à accompagner, à transmettre, avoir de la bienveillance, ça c'est dans les entreprises… On a des, des, des, des personnalités, en tout cas des, des candidats ou des personnes qui sont capables d'accompagner. Et au niveau d'APAV et au niveau de nos équipes, on fait un vrai accompagnement aussi de ces tuteurs pour les aider à euh, structurer un peu leur, euh, leur accompagnement. Voilà. Oui, il y a une, on propose une formation. Peut-être pour compléter Cécile, effectivement, il y a aussi des formations au tutorat. Donc ça, ça peut être aussi intéressant d'avoir des gens, euh, quand on a détecté un potentiel la capacité à, à pouvoir transmettre son savoir, à être pédagogue, à pouvoir être formé au tutorat. Et effectivement, et, et, et M. Martinez le disait tout à l'heure, sur certaines entreprises, il y a des besoins en volume. Et nous, c'est une des premières des préoccupations que l'on a. Il faut qu'on ait suffisamment de tuteurs par rapport aux gens que l'on veut former et accompagner. Et, et le tutorat est une vraie question parce qu'une formation qui fonctionne, c'est bien sûr une formation qualitative. C'est effectivement un apprenant qui soit volontaire et intéressé, mais c'est aussi un tuteur d'entreprise qui est investi dans la tâche qui lui est dévolue. Euh, c'est à cette condition que ça peut fonctionner. Merci Hélène. Nous avons une autre question de Marc sur les seniors. justement. Garder les seniors proches de la retraite pour former les plus jeunes, le tutorat est un problème aujourd'hui. Comment valoriser cette démarche <rire> Alors, ah, je vois qu'elle laisse. Euh... Il <rire> bah, y a effectivement un dispositif qui est en train de qui qui, qui existe, hein, qui est en train de qui se met en place, qui est la fête aussi, qui est la formation aussi au, en, dans l'entreprise et qui permet effectivement d'avoir un accompagnement un peu plus euh, euh, la transmission peut se faire de cette manière-là. Il faut que l'entreprise soit euh, engagée dans cette démarche. mais je pense qu'effectivement euh, la transmission et, et, et euh, l'accompagnement euh, et, et permettre à des seniors d'accompagner de, de, de, des, des, des nouveaux talents, euh, voilà, c'est effectivement une démarche qui est importante au sein de alors, vous avez certains opcos qui donnent une prime tutorale auprès l'entreprise, la verse ou la verse pas au, au, au tuteurs, mais euh, il y a aussi des possibilités de prime tutorale. Oui, à chaque entreprise, je mmh. pense, euh, enfin, réfléchit beaucoup à ce dispositif, tant en termes d'attractivité que de, de, de valorisation, effectivement, de démarches entre les, les seniors et les plus jeunes. On a une autre euh, question. Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais euh, de Moël, bonjour, il est titulaire d'une licence en All and Gas et il a un Master 1 en QHSE. Mmh. Je ne vois pas votre question, si vous pouvez la poser plus mmh. clairement en attendant. En tout cas, dans ce que je pouvais voir là, euh, euh, j'ai vu qu'il y avait des besoins en soudeur et en technicien de maintenance. Nous avons des jeunes en formation, en apprentissage. Nous avons plusieurs parcours soudeur, technicien de maintenance électricien, logistique. N'hésitez hein, pas euh, si vous avez des besoins, puisque nous sommes toujours à la recherche d'entreprises partenaires pour accueillir euh, nos jeunes euh, en apprentissage. Merci Christelle. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous propose, on peut patienter encore quelques minutes si vous avez encore quelques questions. N'hésitez pas. Euh, sinon, on reste en contact de toute façon euh, au niveau donc d'APAV, de nos agences sur l'ensemble de la France et sur notre site APAV.com et APAV Formation pour toutes vos demandes. Mais n'hésitez pas, on reste en ligne euh, quelques instants pour vous répondre à d'autres vos questions. Et en dernier lieu, je vous propose ce dernier sondage pour nous permettre de progresser pour les prochaines fois. D'autres questions? Non, oui, merci, Lauriane. Écoutez, merci de votre merci. participation à merci. toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci merci. Bien. On vous et souhaite on une connecté, très belle journée. Comme on, dit. On, reste et on vous souhaite une bonne journée à tous. Une très belle journée. Merci de votre participation. Merci. Merci. Bien. Au revoir. Merci vous. Au revoir.